De tracer les courbes. C'est un peu plus difficile si vous tracez pas les courbes. Oui. Mais vous pouvez faire avec la calculatrice. Aussi. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, ça c'est la fonction f, et ça c'est la fonction g. La fonction g, c'est une droite. Et puis ce qu'on veut calculer, c'est l'air de cette zone-là. Enfin, on est sur l'intervalle ici 0,2. C'est indiqué là. Alors moi, je vois trois manières différentes de faire. Numéro 1. Numéro 1, on pourrait calculer l'air entre les deux courbes. Donc l'air en rouge <coughs> va être égal à l'intégrale entre 0 et 2 de f de x moins g de x dx. Donc l'air recherché, que je vais mettre en qui est celle-ci. L'air recherché est égal à l'air entre les deux courbes, donc l'air en rouge, moins l'air du triangle ici. Et l'air du triangle, elle est égale à L1, 2 fois 1 sur 2, c'est égal à 1. C'est une manière de faire. Ça, là, ça nous donne toute cette R-là. L'air qu'on veut calculer, c'est seulement celle-ci. C'est ce qui est demandé dans l'exercice. On aurait tout ça, c'est-à-dire ça, et on soustrait ce bout-là. Donc il ne reste plus que ce bout-là. C'est une manière de faire. une autre manière de faire ça c'est la beauté des mathématiques on peut faire plein de méthodes différentes une autre manière de faire c'est de découper le calcul en deux là si on coupe ici plus grand, vous plus Si on coupe ici, on peut calculer ici cet air-là et cet air-là. Alors l'air en rouge, c'est quoi C'est l'air sous la courbe de f. R sous f entre 0 et 1. Donc cet R là, c'est la valeur absolue de l'intégrale définie entre 0 et 1, de f de x et C'est le cas le plus simple qu'on a vu au début. Calcul de l'air sous une courbe. Ou plutôt, calcul de l'air entre une courbe et l'axe des abscisses. Et puis l'air en vert, c'est l'air entre la courbe de f et la courbe de g. Donc c'est l'air entre f de x et g de x, entre 1 et 2. Donc cette deuxième R, c'est l'intégrale entre 1 et 2, de f de x, moins g de x, dx Et donc l'R, recherché, On fait ce bout là qui est l'air sur la courbe de F et puis ce bout là qui est l'air entre les deux courbes pour, pour tracer vous pouvez utiliser votre calculatrice pour tracer les courbes elles sont pas très simples. troisième méthode. Donc, la troisième méthode, c'est la plus courte. <coughs> la plus rapide. Regardez pour la fois. Celle-là c'est la plus longue. On a deux calculs d'intégrale à faire. Troisième possibilité. Je ne sais pas s'il y en a que 3, en tout cas les 3 que trouvées, il y en a, a peut-être d'autres, mais ça me paraît... Eh bien on calcule cette R-là, c'est l'R sous la courbe de f. Donc f sous f de x entre 1 et 2. C'est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de f de x dx. Et puis on va enlever l'air du triangle ici. C'est égal à cet air calculé en vert moins l'air du triangle. Donc c'est 2 fois 1 hein, sur 2. C'est égal à 1. Hein. Une troisième manière de faire. Celle-ci c'est la plus courte, je réponds tout de suite. Celle-ci c'est la plus courte puisqu'on n'a qu'une primitive à calculer. Euh, on n'a pas de soustraction de fonction à faire, donc on a quelque chose d'assez simple. Parce que je me suis trompé. Entre 0 et 2. C'est tout ça, c'est entre 0 et 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit entre 1 et 2.